Enfin, pour éviter les arrachements, on allège déjà la branche hein, au maximum, euh, avec un minimum de précaution. Et puis après ça, on apporte le, la, la, la plus grande précaution à la taille, de, de la, la dernière taille de la branche, en faisant attention à la fois au, au, à l'angle de coupe, mais également au, au bourrelet cicatriciel. Hein, c'est la partie de l'insertion entre la branche et le, et le tronc qui va permettre une bonne cicatrisation. Donc ce bourrelet, s'il est, euh, est touché, euh, ça, ça va ralentir, au mieux, ça va ralentir fortement le, la cicatrisation. Au pire, ça, va, ça peut l'empêcher. Hein, sur certaines essences, c'est euh, embêtant. Euh, en théorie, on est, il ne faudrait pas qu'on taille des branches de plus de 5 cm de diamètre. Euh, nous, jusqu'à aujourd'hui, euh, sauf qu'on était au sécateur, mais sans ça, euh, ça ne nous arrive plus. Quoi. Euh, ce qu'on regarde aussi, c'est vrai, c'est le, le, le, le rapport qu'il y a entre la, la, la taille de la plaie qu'on fait quand on coupe la branche et, euh, et la section du tronc. Hein, on essaye de rester dans des... Euh, euh, il ne faut pas que la branche soit aussi grosse ou plus grosse que le tronc. Là, on est, on est vraiment dans du, euh, dans, dans du très gros retard de, de taille. Euh, il faut que les, que les plaies de taille soient concentrées sur un, sur un diamètre de cœur le plus, le plus faible possible. Hein, donc, euh, donc là on en revient à ce, à ce travail régulier, suivi, euh, en, en mettant de l'anticipation aussi euh, sur, euh, sur la taille de certaines branches. Il hein, euh, faut, faut anticiper les, les, les formations de fourches, hein, euh, surtout sur noyer, euh, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas une année à arriver à à une fourche qui va être trop basse par rapport à l'objectif qu'on qu avait. Euh, tout ça parce qu'on n'a pas levé la tête et qu'on a laissé pousser une branche qu'il aurait fallu supprimer deux ans ou trois ans avant. Donc là, au niveau des plaies de taille, euh, ça, c'est une très belle plaie de taille parce que ça a été fait sur une branche qui n'est pas très importante. Hein, on est en dessous des 5 cm. La cicatrisation, c'est très bien faite. Euh, ici on est sur une branche qui devait faire euh, les 5 cm, euh, qui s'est également bien cicatrisée, mais on voit que l'écart de, de, de section est quand même important. Et puis une branche qui est trop grosse, qui n'est pas complètement euh, cicatrisée, c'est ça. Hein. Donc euh, il aurait fallu avoir plus d'anticipation sur cette, euh, cette coupe-là. Euh, la cicatrisation sur des petites plaies, ça se fait dans l'année. Hein, ça, commence, ça commence après la taille et puis euh, ça se finit au printemps. Euh, sur des branches plus comme celle qui est en train de se finir là, des, ça doit faire euh, au moins deux ans que ça a été coupé. Ça.